Pardon, mais roule pas dans mon cul non plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ça roule. Euh... Bon, je suis encore un blaireau. Hein, Hier, euh, le micro s'est coupé sur le retour. Ce n'est pas que c'est coupé, c'est qu'il s'est pas enclenché. Du coup, il y avait le son de la GoPro à l'extérieur. C'était... Complètement inaudible pour vous mes pauvres, et puis ça n'a représenté aucun intérêt, voilà, vidéo prématurée. D'autant que je vous ai que ce week-end, bon parce que là euh, vous voyez la vidéo mardi, mais en vrai je suis en train de tourner vendredi, là, je pars à Dijon, et puis à Lyon, on va faire Deep Purple, et euh, Volbit, un groupe de métal euh, danois. Ça va être plutôt sympa, n'est-ce pas? Après, je vous ai fait un petit laïus aussi sur l'un d'entre vous qui m'a surpris dans les commentaires, mais bon, je vous en parle tout à l'heure. Il est 9h, je devrais être en train de partir du stock avec le camion, j'y suis pas arrivé encore, donc encore euh... faut-il que j'y arrive, il faut que je me souvienne de la route. Pas fait souvent. droite et tout droit, on va bien s'en sortir j'ai l'oreille bouchée encore l'oreille droite, j'ai un vrai problème, en fait je crois que c'est quand je monte les vidéos, je monte avec des là ça va être chiant et technique, hein, Mais enfin mais, oh, technique même pas, mais... quand je monte les vidéos je mets des écouteurs intra-auriculaires et je pense, que... <rire> je pense que je le mets trop loin et que je me défonce l'oreille tout seul en fait comme un blaireau, une fois de plus parce que ça vous surprendra pas des masses je pense, mais du coup voilà je vais passer le week-end avec une oreille bouchée Et douloureuse en plus Ouais c'est pas mal On y est presque en fait 9h03 la moto c'est magique Vous partez une demi-heure en retard Vous arrivez 5 minutes en avance Merci pardon Bon allez C'est parti pour Lyon et Dijon Dans l'autre sens Dijon et Lyon Bon, bah 60 heures plus tard, de retour euh, au guidon de la moto. Je suis lessivé, il faut que je rentre chez moi, que je me change et que je retourne au boulot. Je viens de rentrer de Lyon, passage à l'entrepôt, dépôt du camion de lock, retour à l'entrepôt. C'est à 10 minutes en voiture, genre euh, je pourrais sais pas, être euh, une bonne demi-heure à pied et une demi-heure en transport. Donc euh, c'est là que j'ai perdu le plus de temps dans ma journée. Je crois que j'ai limite perdu moins de temps à faire euh, Lyon-Paris, euh, agence euh, dépôt quoi, mais bon, c'est choses faites Bon, bah, c'était cool. Hein. concert de Deep Purple à Dijon, ça, c'est du grand classique. Concert de Volbit à Lyon, en fait, je connaissais pas. C'est genre Metallica, c'est très sympa aussi. Le public est charmant. C'est des gens qui ont plein d'argent à te confier. <rire> beaucoup de bière dans les tripes, mais qui la tiennent très bien, à tous âges. C'est hyper euh, hyper chouette comme truc. J'ai pas envie de vous dire que j'en ai marre de la route, mais... C'est pas loin, et pourtant j'adore ça. C'est dire. J'ai bouffé... Euh, 1100, 1200 bornes en 48 heures, un truc comme ça. 36 heures. 48... 60, bah 60 heures en fait puisqu'on a commencé cette vidéo en disant 60. J'ai la mémoire la plus courte du monde. Hein. Oh bah non, ouais. il a pas plus du week-end, c'est quand je suis en jogging à moto que ça pleut. Une plaisanterie ça. Il va attendre un peu hein. On est tous pressés de rentrer chez nous c'est pas une raison Pour conduire n'importe comment Ne relevez pas l'absurdité de la situation S'il vous plaît J'ai envie de faire pipi en plus C'est horrible Ça fait plusieurs centaines de kilomètres que je me retiens Je vais faire dans ma culotte à 200 mètres de chez moi Pas juste carrefour du tram là, le revêtement avec la peinture quand il flotte. Not good, not good. Allez, on va faire un peu de moto-école. C'est bien ça, c'est les conditions parfaites pour apprendre. Après, t'es prêt à tout affronter. C'est un homme sans urine qui vous parle. Le temps de la transition, un permis de m'alléger. Quelle bien mauvaise position pour tomber en rade. Moi je te conseillerais juste de pas rester trop proche de ton scout Et de te mettre dans un de ces petits trucs verts Ou orange si tu es juste après Parce que c'est pour qu'en plus de perdre un scout On te perd toi. toi C'était moins une Faut que je pense à ressortir mon anti-brouillard ce soir On retombe dans la période où ça va buer dans la... dans la visière oh, oh, oh la vache Pfiou. Et là le temps se dégrade à vue d'oeil, j'allais dire, mais on voit rien mais se dégrade à mesure qu'on avance Derrière il se fait un peu pressant, je t'en prie, vas-y Il avance plus du coup Bien connu en plus, on a acheté plein de bricoles à manger dans le camion. J'ai pas pris le de petit déj. On est parti à 10h de Lyon. Allez, on du mal à capturer depuis tout à l'heure. Oh les vieux. Faut vraiment instaurer un seuil à partir duquel on conduit plus. Hein, parce que là, c'est quand même très dangereux. Il s'arrête après le feu rouge et pile quand c'est feu vert. Le 4 ans à sortir du rond-point. Bon bah ben voilà, travail dans la joie à la bonne humeur. <rire> Ça reste perturbant les nuits d'Halloween quand même. On sait qu'on n'est pas dans le film La Purge mais on peut douter quand même des fois oh putain le Zef, il y a un vent il y a un vent mes amis ça me pousse d'un côté puis de l'autre impressionnant oh là là ça souffle d'une efficacité folle les gyrophares là monsieur dames hein falloir revoir le matos la dotation dans la police euh, c'est plus ce que c'était hein. Oh oui le bus bien oh là là oui cochon Et je devais vous parler de Kevin Kevin il euh, y en a un autre d'ailleurs entre temps qui s'est ajouté euh, Kevin qui me critiquait, là, attendez. Je vais vous remettre droit quand même parce que je suis pas un sagouin. Enfin, droit, je crois que ça a rien changé, mais c'est l'intention qui compte. Euh, Kevin qui se plaignait d'avoir perdu du temps sur une de mes vidéos, avoir perdu plus de 20 minutes de sa vie, je crois, quelque chose comme ça. Et un autre en commentaire qui disait qu'il était choqué par. Euh, bon, pas forcément choqué, mais ce qui me dérangeait le plus, c'était l'aspect putacier, putaclic de mon contenu, de, en tout cas mon titre et tout ça. Qu'est-ce que ça me fait rire, ce genre de, de commentaires Parce que dans les deux cas, quelle est la personne la plus, la plus critiquable euh, La personne qui se fait chier à tourner des images, à monter, à publier euh, X minutes euh, et qui ne te demande pas spécialement de venir la regarder Ou la personne qui se l'inflige, qui la regarde en entier et qui prend par-dessus tout le temps de signifier qu'il a perdu du temps voilà. Euh, parmi les deux, si tu veux, moi, euh, je, suis bien dans, je suis bien dans mon slip et, euh, et je te remercie de, de me venir en aide en me faisant grimpouiller un peu dans l'algorithme. Non, vous n'êtes vraiment pas droit, je louche et je le vois. En me lâchant un petit commentaire, en me lâchant un commentaire pour me dire que tu n'as pas aimé et tout ça. Euh, moi, la critique, euh, je, je, je, je bosse dans un milieu, alors je suis pas moins exposé, mais je bosse dans un milieu où on est euh, soumis à la critique constante et la critique, ça fait progresser, qu'elle soit positive ou négative. En revanche, ce qui est pas bon, c'est la... la Méchanceté t'es gratuite. Je te considère pas comme méchant, je te, je te connais pas, ce serait te donner beaucoup d'importance. Mais ensuite, pour la personne en commentaire, pareil, hein, sur la paix putaclic, clic, putacier, quelle est la, la personne la plus critiquable Celle qui fait croire par le biais d'un titre et d'une image euh, putacière qui a du contenu un peu euh, gros, ou alors la personne qui ne cliquera que si il y a l'air d'y avoir du contenu putacier et, et particulièrement racoleur Hmm. Là pareil, la loi de l'offre et la demande mon ami C'est quand même de ton propre aveu Tu ne viens que si c'est plus tassier Donc bon, encore une fois Je, je me garde bien D'être de... touché par ce genre de critique Ça me fait rire Et pareil, bon, du coup je te remercie d'avoir mis un petit commentaire Et de m'avoir filé à ton échelle Un petit coup de pouce pour le référencement Et tout ce qui s'ensuit quoi, voilà Oh bah j'ai tellement roulé, je suis tellement fatigué que j'ai failli en oublier de vous dire au revoir. Alors, la poubelle sur la route, c'est une invention. J'ai failli oublier de vous dire au revoir. Merci à tous d'être restés jusque-là. Je vous fais des bisous, que vous ayez aimé ou pas, que vous ayez perdu du temps ou pas. Je vous dis à demain pour la prochaine. J'ai rattrapé mon retard, ça y est. Elles sortent, le lendemain, je les tourne, c'est-à-dire ce que j'avais prévu. Alors, à demain.